Bonjour tout le monde, le soleil se lève sur la bergerie de Berlin. Aujourd'hui est un jour un peu particulier parce que du coup, c'est le premier jour où je filme euh, euh, ici. Voilà, donc je vais sortir la caméra. donc euh, Je ne suis, euh, suis pas stressée, mais bon, euh, c'est toujours un petit truc, hein. voilà. Donc, euh, comme vous pouvez voir, euh, bah, j'ai mis mon, mon joli bleu de travail, voilà. Et, euh, et mon, petit, mon petit pull en laine en dessous pour avoir euh, pour avoir bien la chaud parce qu'il caille, caille, caille de fou. Euh, et ce matin, je participe à l'activité Mouton. Voilà, euh, j'aurai l'occasion de revenir un peu sur les autres activités plus tard. Mais aujourd'hui, c'est Mouton, j'ai jamais fait. Et donc, euh, c'est particulier en plus parce que c'est la mise bas. Euh, donc, euh, je suis traversée par différents sentiments qui s'entremêlent à l'intérieur de mon petit cœur, euh, à la fois à la naissance, euh, euh, la, la, la joie, euh, la vie qui émerge, voilà, j'ai hâte de découvrir ça et en même temps, euh, je me dis qu'il va certainement y avoir une grosse quantité de, de sang et, et autres organes euh, voilà qui qui se mélange, hein, euh, donc, euh, donc voilà, euh, Bah après ça fait partie de la vie, hein, euh, c'est clair, mais, euh, mais je sais pas trop comment ça va se passer, donc, euh, donc je vais aller prendre quelques images, et puis, euh, puis je, vais, je vais je vais essayer de mettre la main à la pâte, voilà, je vous fais des bisous, et puis je vous recap plus tard, tchou tchou Allez, encore, encore, encore, pousse, pousse, pousse, pousse Allez, encore, encore, encore, encore ah là Garde regarde. Allez, regarde le bébé là Non, non, non, non, non, Regarde non, ça. Regarde, regarde, non, non, non, non, Regarde. Regarde, Là, il, il reçoit le, le protéine avec longue chaîne moléculaire. Ça, ça assure sa défense. Ouais. Parce que lui, il est sans défense comme il sort. Ouais. Ça, sa défense immunitaire, ça, ça se construit maintenant. C'est grâce à ce lait qu'on appelle colostrum. D'accord. Ouais, donc c'est essentiel qu'il en mange assez vite. quoi. Oui, dans deux heures, parce qu'il a deux heures d'autonomie. D'accord. Dès qu'il sort, tu vois. Ok. Tu vois, comme les bébés humains. Voilà, j'allais dire, lève la tête. Bonjour Verdine. Bonjour Verdine. T'es prête à marier là hein